Bonjour tout le monde! Bienvenue! On vous invite à, à entrer à l'intérieur quelques instants. Bon, on ouvre officiellement l'exposition. Imaginons le Fab Lab est une résidence. C'est un processus euh, participatif qui vise à explorer la question des Fab Lab, Plus précisément, la façon dont les Fab Lab peuvent contribuer au développement socio-économique de nos communautés. C'est une résidence qui n'a pas de lieu. Alors, euh, un peu euh, en blague, on dit de Homeless Residency. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est des pistes de où est-ce qu'on pourrait aller prototyper pendant la deuxième semaine. Le petit parcours, c'était de commencer à faire travailler les gens sur un petit projet de construction, juste pour ouvrir un peu sur la discussion par la suite. Mais finalement, on a pu aborder plus de sujets qu'on pensait encore. Les gens étaient très dynamiques. Vous trouvez pas que ça prendrait quelque chose avec les mains aussi au hop de créativité Certainement Ah! Oh, voilà, c'est gagné. La créativité, c'est pas juste là-haut que ça se passe, là. C'est tout ton corps, c'est l'interaction, c'est les matériaux. C'est ce que oui. tu vois autour de toi, c'est ce qui te stimule. Et déconnecté du polystésique. Tu plus en contact avec la matière, c'est juste la formation. Oui. Et là, du je manipulé. me dis Lab, pour moi, oui. c'est un endroit où tu peux fabriquer des trucs, tu peux apprendre des trucs, tu peux manipuler des trucs. Oui, il y a de la technologie, mais il ne faudrait pas que ce soit juste la technologie qui nous empêche aussi de faire du bricolage, de faire un peu d'art. Ce qu'on est en train de comme slogan un peu, c'est n'y a pas d'application pour ça. Oui. C'est qu'il faut, dans le fond, ouais. ça prend... <rire> Tu ne sais, peux pas le faire uniquement numériquement. Il y a toute une dimension d'expérience, de, de manipulation. Puis notre expérience nous montre que c'est ce que les jeunes en particulier adorent. Je suis en train de mettre la touche finale sur une langue. Euh, ben, ça fait partie de notre fab café. Donc, euh, de faire un petit café euh, entièrement co-créé par euh, les gens qui viennent nous visiter ici. Tu prendre le faire une ici, comme ça, avoir vraiment dedans. Là, on est en train de se monter un, un petit bateau. J'essaie d'instaurer à ma fille des valeurs fondamentales, dont le fait que ce n'est pas une princesse, mais une pirate. Alors, dès son plus jeune âge, j'en C'est fondamental mettant, dans la vie. De oui, oui, fille. dans la vie d'une petite fille. Tu sais, qui ne se laisse pas imprégné par la culture de Walt Disney. Dans cet esprit-là, on est en train de concevoir un bateau avec euh, notre, euh, notre chef pirate. C'est purement voilà. éducatif. Truc. Absolument, purement éducatif. <méticulose> demandé comment il verrait un Fab Insecte à l'Insectarium, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer. Donc, euh, ce qui ressortait, fabriquer des bijoux avec des insectes, il avait fabriqué des costumes, des masques, il avait disséqué des insectes. Il y en a même qui ont imaginé le Fab Lab physiquement, là. il y avait l'air de quoi. Donc, il y en avait qui en forme d'araignée. Chez les adultes, euh, aussi. Euh, par exemple, l'endroit où on pourrait réparer des pièces automobiles, euh, L'endroit où on pourrait faire des euh, remorques à vélo, des coupons bus pour les, euh, les centres de la petite enfance. Ça m'énerve, mais et... une chose que j'ai pas pour deux heures chaque année. Donc je pense que c'est une meilleure idée de le mettre dans un bureau, dans un workshop communautaire et que j'ai à les utiliser quand j'ai besoin. J'ai aimé l'idée de mettre la puissance dans les personnes et cette communauté comme faciliter les nouvelles façons de penser, de faire les choses toi-même. C'est un mouvement global et ça va changer beaucoup. C'est une révolution. Mais c'est bon aussi. Et votre degré de familiarité avec Fab Lab, de 0 à 10 Bye J'en ai un dans mon garage, privé. J'ai plein de cochonneries sur un oui, des, bar qui me servent à oui. faire plein de belles sur Celui qui va être capable de sculpter ou de mouler son personnage avec la glaise, avec la, la, la, la, la, la médium, va pouvoir éventuellement utiliser un bar pour le transférer sur le monde virtuel. Et l'inverse est aussi vrai. Et tu sais, je me dis, au, au nombre de gens qu'il y a qui sont des artistes, ou qui sont des, des, des patenteux ou qui sont euh, partout au Québec. Mais il y aurait peut-être moyen d'aller chercher tous ces talents-là. Je travaille avec les 10. Il y a 92% de gars, 8% de filles. Mm -hmm. Comment ça, vous êtes des filles intéressées L'éducation, c'était l'éducation de filles. Tout commence au secondaire aussi, hein, ou même au primaire. Autant, euh, on a vu comment est-ce qu'on a intéressé le Québec. Beaucoup, beaucoup fait pour les jeunes au niveau d'initiation scientifique. Mais moi, je, je vois qu'il y a le même besoin pour la partie bricolage technologique, c'est-à-dire euh, apprendre à manipuler, s'amuser. Euh, il faudrait avoir ce même genre d'institution. Dans nos trois événements, on a eu des gens qui venaient des trois villes, dans les trois, sans que ce soit nécessairement leur ville, euh, mais aussi euh, des gens qui, qui venaient un peu partout, de tous les milieux, euh, c'est vraiment intéressant, de tous les âges. Donc on a eu une diversité très intéressante. Euh, ça sort un petit peu de... Du cliché. On est en train de, de vivre un peu avec les gens l'esprit du Fab Lab, d'échanger, des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons, euh, de toutes sortes de domaines de connaissances et d'intérêts variés, de tous les âges. Je trouve que, que c'est représentatif de, de l'intérêt d'avoir une démarche interrégionale. Parce que si on s'était juste limité à Montréal, on n'aurait pas ressenti tu sais, l'effort. Le, le, que la personne, elle fait en se déplaçant pour venir participer. Pour l'instant, on parle beaucoup de lieux. Pour nous, il y a comme une deuxième lecture à, à, à faire, là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste chercher des lieux. On cherche aussi à savoir pourquoi est-ce que les gens veulent aller dans ces lieux là Vous ne voulez pas être caché, dans le fond, parce qu'il y a des gens qui vont savoir qu'il existe plutôt qu'il n'existe pas, mais pour qu'elle qu soit réellement accessible à tout le monde, il faut que ce soit ben, accessible en transparent quand même, puis il faut que ce soit quelque part où est-ce que les gens vont le voir. Puis, puis ils vont être expirés, puis ils vont vouloir rentrer à l'intérieur. Si jamais il y avait un bâtiment à côté, là, je voyais des, des, instruments, des, des, des instruments technologiques et tout, je me disais « Ah oh non, ça c'est privé, j'ai pas le droit d'y aller ». Puis le réflexe ça part des personnes, ça va être ça. Va être ça. Fait qu il pas, alors que si c'est intégré dans la bibliothèque, on est habitué que la bibliothèque, c'est un lieu commun qu'on peut accéder partout. On voit la bibliothèque aujourd'hui, au 21e siècle, un peu comme un laboratoire communautaire. On le voit un peu dans la continuité de notre mission, parce qu'on a toujours prêté des outils, sauf qu'avant, c'est des livres. Alors maintenant, ça pourrait être d'autres outils. Moi, les lieux de formation, je trouve ça super intéressant, ouais, le cégep, ouais. l'université, ouais. les lieux qui existent déjà parce que pour moi, ça va avec la formation continue, l'accès à l'université, au cégep, même si on trouve pas les préalables. Moi, je vois ça comme une annexe de la bibliothèque, mais je vois ça aussi comme une annexe du garage du coin ou une annexe du café du coin. Mmh. Avec les coquartilles pour la, la, la matière première, je ah, On parle beaucoup, beaucoup de mixité. On parle beaucoup aussi de décloisonnement, euh, on veut aller à la rencontre de l'autre, créer des liens, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui ressort très fort, et euh, le retour à la matière. Quelqu'un m'a fait penser à faire pour mieux être, ben là c'est presque qu'on est rendu à un point où tout nous est tellement donné, on consomme toute notre vie qu'on est rendu à devoir réapprendre à faire pour mieux être.